Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un problème qui concerne beaucoup d'entre vous je veux parler du pincement discal donc ce pincement discal appelé également affaissement discal disque pincé, protrusion, début du henni discal vous voyez tout cela veut dire que le disque vertébral, à un endroit quelconque, que ce soit cervical ou lombaire, a perdu de la hauteur. Il a perdu de la hauteur pourquoi Eh bien, dans 90% des cas, parce qu'il a été traumatisé, il a reçu un choc, dû à une chute sur les fesses, un coup du lapin, un choc quelconque, mais un choc violent, qui a compressé, les fibres collagènes dont il est formé. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez ce disque qui est normal. Et bien petit à petit, il se tasse. Voilà. Et lorsqu'il se tasse, voyez ce qui se passe ici, il a tendance à appuyer. Vous voyez, voilà, ici. voyez, il a tendance à appuyer sur les nerfs qui sortent ici au niveau du trou de conjugaison. Voilà. Ou alors, il peut appuyer ici au milieu, au milieu, sur l'ensemble de la moelle épinière, et au niveau lombaire, ça s'appelle la queue de cheval. D'accord Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Je viens de voir cet après-midi une patiente âgée d'une quarantaine d'années qui avait des irradiations et un début de paralysie dans les deux bras. Elle a fait un électromyogramme il y a à peu près six mois et qui a déterminé qu'elle avait un, une compression au niveau de ses nerfs. Il était envisagé de l'opérer, mais j'ai été très surpris de la voir sans radio, elle n'avait pas de radio. Donc je fais faire des radios euh, par l'intermédiaire de son médecin, et sur ces radios, que voit-on Eh bien, on voit une colonne cervicale qui avait perdu sa courbure, qui était quasiment inversée, voilà, comme ceci, quasiment inversée. Vous voyez, au lieu d'avoir une courbure comme ça, elle était quasiment inversée. Et cette inversion s'accompagnait d'un pincement du disque. Et donc, ceci expliquait ces irradiations, parce que le disque était carrément étalé des deux côtés et appuyé sur les nerfs des deux côtés. Voilà. Et donc, on a dit il n'y a rien, rien à faire, il euh, n'y a pas d'autre solution que l'opération si vous voulez éviter la paralysie. Et lorsqu'elle est venue me voir, et donc j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de miracle à espérer, mais que il était possible de pouvoir améliorer notablement ou légèrement, enfin d'améliorer la situation, si on arrivait à dégager les articulations et à redonner de l'épaisseur au disque. Donc classiquement, ce qui est dit, c'est que ceci est irréversible. Les cartilages ne se régénèrent pas les cartilages dégénérés, eh bien, il faut les remplacer, il faut mettre une prothèse, ou il faut traiter par des médicaments, injecter des médicaments, etc. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, mais j'ai dit qu'on peut faire autrement. On peut faire des traitements naturels complémentaires pour tenter, non pas de remettre à neuf les disques, mais de tenter de les régénérer. Parce qu'il faut savoir que le chondrocyte, c'est-à-dire les cellules cartilagineuses se renouvellent très lentement, quasiment presque pas. Mais elles peuvent se renouveler. Mais, il y a un problème, c'est qu'elles ne sont pas nourries par des vaisseaux sanguins, mais par imbibition, que ce soit à l'intérieur des articulations ou au niveau des disques. Et au niveau des vertèbres, regardez ici, vous voyez, cette petite tâche, ce sont des pertuits. Ce sont des pertuis, c'est-à-dire des petits orifices qui permettent à l'eau de circuler de la vertèbre, du corps vertébral, jusqu'au disque. Donc il est nourri par inhibition. Mais, si on lui appuie dessus en permanence, la pression dans le disque est telle que l'eau ne peut plus pénétrer. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire une pression négative pour pouvoir attirer un nouveau lot dans le disque. Oui, tout ce que je vous dis paraît simpliste, mais en fait, dans le cours humain, tout est simple. Ça marche ou ça marche pas. Ça, ça coule ou ça ne coule pas. C'est compressé ou c'est pas compressé. Donc là, il faut décompresser pour que l'irrigation puisse être, favorisée. l'irrigation du disque par les micro-pertuis situés dans le corps vertébral. Donc, qu'est-ce que faut-il faire Eh bien, comme je vous l'explique dans beaucoup de mes vidéos, l'ennemi numéro un, c'est la rétraction. C'est d'abord le blocage, la lésion osteopathique. Et deuxièmement, c'est la rétraction. Alors, la rétraction, à quel niveau Eh bien, c'est très simple, à trois niveaux. La rétraction au niveau des muscles. Donc, si les muscles sont tendus, vous voyez, là, je... Voilà. Donc, ça provoque une compression, ici, globale. Hein. Au niveau des fascias, donc ce sont les enveloppes des muscles, les gaines au niveau des artères, les, de, de tout, ce qui, enfin, tout ce qui est gaines, euh, vasculaire, nerveuse, etc. Si ça se rétrécit, tout se trouve compressé. Et au niveau compliqué. circulatoire, si c'est compressé, eh bien, vous pensez bien que ça ne va pas pouvoir nourrir l'os, et encore moins le cartilage. Donc, il va falloir étirer les muscles, les fascias et retendre les ligaments. Parce que le ligament, hein, c'est quelque chose qui est tendu de chaque côté des articulations, qui maintiennent bien les articulations. Mais s'il si y a une mauvaise posture, le ligament va se rétracter encore plus et ça va encore plus limiter le mouvement de l'articulation. Donc, il faut essayer de rééquilibrer tout ça par des mouvements d'étirement de stretching et d'augmentation de l'amplitude que j'explique dans, dans mes diverses formations. Et donc, euh, c'est possible. Alors, la bonne nouvelle, pourquoi je vous fais cette, euh, cette euh, vidéo Tout simplement parce que cette personne que j'ai vue tout à l'heure m'a annoncé une bonne nouvelle. Elle m'a dit, je revue la personne qui m'a fait l'électromyographie il y a deux ans et qui m'a dit, il va falloir vous opérer si vous voulez éviter d'être paralysé. Je l'ai revue il y a deux mois, donc je ne l'ai pas vu depuis trois mois, parce qu'elle a, elle a eu le, le Covid entre-temps, et le, le spécialiste de l'électromyographie le dit « Écoutez, c'est incroyable, vous êtes tellement amélioré qu'il n'y a plus besoin de l'opérer maintenant. » Voilà, donc ça veut dire que, alors je la suis depuis un an, hein, attention, ce n'est pas venu en, en deux jours ou trois semaines. Hein. Ça fait un an que je la vois tous les mois. Et à chaque fois, on a gagné un peu, un peu, un peu, un peu. Et aujourd'hui, eh quand elle est arrivée, elle tournait à peine la tête et ça provoquait des irradiations. Aujourd'hui, j'ai fait les tests, elle touche les épaules de chaque côté. Alors attention, ce n'est pas guéri. Parce que dès qu'il fait froid, elle a à nouveau des petites irradiations. Euh, plus du tout dans le bras gauche, mais surtout le bras droit. Elle est, elle est droitière, donc euh, ceci explique cela. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des jours où on n'a aucune, aucune, aucune douleur, aucune gêne. Et ça revient lorsqu'il fait froid ou qu'elle est fatiguée ou euh, les deux en même temps. Donc vous voyez, on ne peut pas dire qu'avec ces traitements on peut guérir, mais on peut récupérer et après on peut stabiliser. C'était simplement un message, c'est pas pour dire je fais mieux que les autres, etc. Les ostéopathes sont des détectives du corps humain, hein, c'est ça qui est important. Donc, une patiente hier m'a dit Vous êtes un véritable détective du corps humain. Eh bien, c'est un peu vrai, on trouve tous les problèmes qui créent les pathologies dont vous souffrez, on essaye de les résoudre sans prendre aucun risque en douceur, en prenant le temps et en vous donnant un programme à suivre, et puis la nature fait le reste. C'est ce qu'on appelle la natura medicatrix, c'est les forces vitales de la vie de l'être humain, qui lorsqu'on lui donne les possibilités, peut s'exprimer pleinement et obtenir des récupérations qui en l'absence de traitement étaient même impensables. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo hein, qui a été un peu longue, je vous prie de m'en excuser, mais euh, c'est spontané, c'est vraiment, c est, c est, c est, c est, ça a été fait à chaud. Et donc, euh, bien, euh, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, appuyez sur la notification, la petite cloche, pour recevoir, être informé de toutes nouvelles euh, vidéos. Et puis, euh, bah, je vous dis, euh, portez-vous bien, prenez soin de vous.